J'ai intitulé cette vidéo Des variations à gogo. On va décrire les variations des fonctions suivantes. f de x égale moins 2x plus 13. Qu'est-ce que c'est comme qu fonction Vous la devinez ax plus b, fonction affine. Et le a est négatif. C'est dans la poche. f est strictement décroissante. Sur r, bien sûr. C'est le cours. Pour le g, pareil, ax plus b. A c'est combien Un demi, toujours positif. Donc G est strictement croissante sur R. L, mm -hmm. AX plus B. Le A c'est un peu subtil. Hein? Ça c'est le nombre qui multiplie X. Est-ce que ce nombre est positif ou négatif Vérifiez à la calculette car la de 5 est plus petit que 3. C'est 2, quelque chose. Autrement dit, ce A est négatif. Conclusion, L est strictement décroissante sur R. J. Mm -hmm. Moins 7x, moins 5 sur 3. Si on écrit correctement, c'est-à-dire se forme AX plus B, ça c'est qui Moins 7 tiers X, moins 5 tiers. A est négatif. J est strictement décroissante sur R qu'est-ce qu'on veut avec la fonction M parce qu'elle n'est pas, pas du tout potable regardez comme c'est facile les autres donc ça nous incite à développer avec bien sûr les identités remarquables a plus b au carré 2x au carré plus 2 fois 2x fois 3 et plus 3 au carré ça c'est pour la première chose moins, allez je vais ici moins, je développe ça a moins B au carré, 5 au carré, moins 2 fois 5 fois 2x, et plus 2x au carré. Bien, égal, 2x au carré, 2x fois 2x, 4x carré, plus 2 fois 2x fois 3, 2 fois 2 fois 3, 12, 12x, plus 3 au carré, 9, Moins, allez, d'abord je fais les calculs entre parenthèses, 5 au carré, 25, moins 2 fois 5 fois 2, 20, 20x, plus 2x fois 2x, 4x carré, égale 4x carré plus 12x plus 9, et j'ouvre cette parenthèse. Je rappelle, je change les signes de tous ces trois termes. 25 devient moins 25, plus 20x et moins 4x. Maintenant, je réduis. 4x moins 4x. Terme opposé, ça s'annule. Qu'est-ce qui reste 2x plus 20x, 32x, plus 9 moins 25, moins 16. Waouh Donc, no, m, c'est rien d'autre qu'une fonction affine. Et le coefficient a est positif, M est donc strictement croissant sur R.